Laurence est AESH, accompagnant des élèves en situation de handicap. Elle a pour vocation de favoriser l'autonomie de l'élève sous couvert de l'enseignant. Les activités principales de Laurence, définies par la circulaire du 3 mai 2017, sont précisées dans le PPS, projet personnalisé de scolarisation de l'élève accompagné, notifié par la MDPH, maison départementale des personnes handicapées. En fonction des besoins, les activités de Laurence se répartissent dans trois domaines sur tous les temps et lieux scolaires, dont les stages, les sorties et les voyages scolaires. Elle peut accompagner les élèves dans les actes de la vie quotidienne. Cela consiste à aider aux gestes essentiels, toilettes, hygiène courante et prise des repas. Favoriser la mobilité, assurer les conditions de sécurité et de confort, effectuer des gestes techniques, et distribuer, si besoin, des médicaments dans le cadre d'un PAI, projet d'accueil individualisé. Laurence peut accompagner les élèves dans l'accès aux activités d'apprentissage éducatives, culturelles, sportives, artistiques ou professionnelles. Pour cela, elle peut soutenir la compréhension des consignes, favoriser la communication, contribuer aux adaptations des situations d'apprentissage effectuer la prise de notes, rappeler les règles et appliquer les consignes prévues lors des évaluations ou examens. Laurence peut aussi accompagner les élèves dans les activités de la vie sociale et relationnelle. Elle peut ainsi permettre la participation de l'élève à toutes les activités et dans tous les lieux scolaires, favoriser les interactions et la mise en confiance de l'élève et son entourage, prévenir les situations de conflit, d'isolement ou de crise. Laurence contribue donc ainsi à la mise en œuvre du PPS et participe à ce titre aux réunions des équipes de suivi de la scolarisation ESS.